Si comme moi vous aimez le poisson fumé, alors je vous emmène prendre le large du côté de Quimper à la découverte de Mère Alliance, une entreprise qui met les petits plats dans les grands et qui recrute. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis manager d'atelier. Bienvenue chez Mère Alliance. Merci Julie. Alors il paraît que Mère Alliance recrute et que tu as un job pour moi, on en parle autour d'un café. Avec plaisir, suis-moi. Lui, merci beaucoup pour le café. Explique-moi ce que Mère Alliance fabrique ici. Mère Alliance est le leader français de poissons fumés à marque de distributeur, et Nous produisons également les produits Petit Navire. Euh, nous commercialisons principalement dans toute la grande distribution à travers toute l'Europe. Et nous avons des usines dans l'Europe mais qui sont restées à taille humaine. Comme ici à Quimper, c'est ça Oui, effectivement. À Quimper, on, nous sommes 380 personnes à travailler et nous produisons 5000 tonnes de poissons fumés par an, euh, du saumon, de la truite et des poissons sauvages. D'accord. Et alors, quelles sont vos actualités en ce moment euh, la, les fêtes de fin d'année euh, qui représentent près d'un quart de nos ventes. Et pour cela, nous avons euh, besoin de renforcer euh, nos équipes. Et du coup, nous recrutons et nous embauchons euh, 250 personnes. D'accord. Euh, que vous préparez dès maintenant, en fait, les fêtes de fin d'année Oui, tout à fait. Et principalement sur des postes euh, d'opérateurs polyvalents. Et ce job, il consiste en quoi en fait euh, Justement, pour en parler, je te présente Vanessa, qui va t'expliquer son job. Bonjour Vanessa. Bonjour Thierry. Alors explique-moi ton job Vanessa. Alors du coup, j'alterne trois postes sur les lignes, le tranchage, la mise en plaque et la mise en alvéole. Et alors, quels sont les impératifs pour ces postes euh, d'avoir un produit conforme, vérifier euh, bien le nombre de tranches et de poids définis, tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Ok, et alors pourquoi tu aimes ce job toi euh, J'aime parce que je change souvent de poste, le travail est varié. Ouais. En plus je suis tuteur donc euh, je forme les nouveaux arrivés. Les nouveaux comme moi quand même. Voilà, tout à fait. <rire> okay. Et quelle qualité il me faut si moi je rejoins ton équipe Il faut que tu sois consciencieux, rapide et avoir un bon esprit d'équipe. Aptitude, on embauche sans CV avec des essais en conditions réelles sur ligne. En équipe, bien sûr. Poly et polyvalence. Finistère. Shiatsu, tu peux même bénéficier de séances sur tes heures de travail. D'abord saison, ensuite on peut prolonger l'expérience avec les formations internes. L'un ne va pas sans l'autre, on a même une happiness team qui s'occupe de la bonne ambiance ici. Les deux, c'est mieux. Place à la plage, à 20 minutes d'ici. Julie, Vanessa, merci beaucoup pour la découverte de votre métier et de votre univers de travail. Bon, Moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes de Mère Alliance. Postulez, quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. J'espère que cette nouvelle immersion dans l'agroalimentaire vous a plu. En tout cas, ce job qui est assez physique quand même, est vraiment accessible à tous pour une saison ou plus si affinité. Bon, moi, je pensais que ça allait sentir quand même le poisson, mais en fait, pas du tout dans cet atelier frais. C'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà, maintenant, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout, n'oubliez pas votre ceinture pour les bosser. Allez, ciao